Certain que si je me fais plaisir en cuisine, il y aura une onde positive qui ira vers la salle. Évolution, révolution, oui. Je pense que c'est pas mal comme mot pour maintenant, après Covid. Claude Emmanuel Robin, 1983. Je suis chef de cuisine à l'Allée des Vignes. 2019, alors que je m'y attends vraiment plus du tout, alors qu'on décide limite de quitter l'Allée des Vignes et de revendre l'établissement, l'étoile tombe. 2019, toujours, la confiance revient. Et 2020, alors que je suis en pleine confiance, il y a le Covid qui tombe. <rire> Deux mois de, de, de réel stop. Hein. On, vraiment, on nous empêche de travailler, on nous empêche aussi d'avoir bah, un salaire. Euh, mais par contre, euh, bah, malgré, malgré les complications qu'il y a euh, autour de notre établissement et de notre entreprise euh, et de nos entreprises, puisqu'on en a une autre en parallèle, il euh, bah, y a une seule chose que je peux dire, c'est que cette période Covid aura été du pain béni très clairement pour ce qui concerne ma famille vraiment l'occasion de passer du temps avec mes enfants du passer du temps avec ma femme de me retrouver avec ma femme mais on a démarré notre projet en fin 2009 début 2010 et puis bah voilà il y a une dizaine d'années qui sont passées il y a Antoine mon fils qui, bah qui, est, qui arrive à ses 10 ans Adèle 6 ans euh, on se rend compte que bah, ce métier c'est une véritable passion mais on a on a quand même fait abstraction à, à aussi l'essentiel familial et puis là, bah, ces deux mois, il nous faut comprendre qu'il bah, qu faut prendre soin de soi, qu'il faut prendre soin de ses, ses proches. Du temps qu'on consacre euh, auprès de sa clientèle, auprès de son équipe et le, du peu de temps qu'on consacre auprès de sa famille quand même, il hein, faut, faut quand même le dire. Hein, on les voit à tout casser deux heures par jour, hein, c'est pas énorme. Euh, à présent... Euh, J'aimerais vraiment que cette passion, je la fasse vraiment avec passion et pas avec des obligations. Peut-être que l'après Covid va être l'occasion de pouvoir s'exprimer encore plus. Le but, c'est simplement de dire, euh, je m'exprime encore plus pour apporter encore plus de beau à nos clients. Il faut qu'on se fasse plaisir. De toute façon, si je me fais pas plaisir, j'arrête ce métier. Qu'on soit très clair. Je serai catégorique. Si euh, par exemple, on parle d'étoiles, L'étoile n'a jamais été une contrainte pour moi. L'étoile, c'est une consécration. Par contre, si un jour ça devient une contrainte, il faut que j'arrête. Et je ne veux pas ça. Au contraire, moi ce que je veux, c'est que l'étoile, ce ça, ça nous a permis de, de, de, de, de prouver qu'on fait du beau travail. Bon, ben maintenant, on continue à faire ce beau travail, mais en vous apportant beaucoup plus de plaisir, et ce plaisir-là, ben, c'est avec une certaine forme de liberté. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut répondre à des attentes, il faut répondre à, à, à des croyances. Mais on nous demande de faire une cuisine créative. Il y a quand même un paradoxe. En fait, donc, ce que j'ai envie de dire, c'est venez à les des vignes, oubliez complètement le, le côté formaté d'un service. Moi, ce que je te propose, c'est que tu poses tes valises avant de rentrer. Tu t'assois à table, tu mets les pieds sous la table et tu te régales. Tout simplement. Et nous, après, on fait tout le boulot. Mais on fait tout le boulot avec le meilleur du moment. Plus de contraintes, mais que, que ce soit dans les deux sens, en fait.